Donc, euh, comme ça a été euh, annoncé, la présentation euh, se fera dans le cadre d'un projet que, que l'université a proposé dans le cadre d'appel à projet de, de l'AUF, le projet Chernut. Et j'ai eu le temps de lire le, le projet déposé et accepté, dans lequel euh, la proposition de projet s'inscrit dans un niveau euh, de consolidation. Si je lis que, que le projet est à ce niveau-là, cela veut dire que vous avez déjà l'expérience de l'enseignement à distance, vous n'êtes pas débutant en la matière et que le projet s'inscrit dans une amélioration d'acquis qui existe déjà en termes de mise en place de dispositifs d'enseignement à distance. Donc, le, la, la présentation, euh, comme ça a été défini, sera d'abord théorique, donc on va se voir aujourd'hui et, et demain pour parler de concepts, de concepts théoriques qui sont liés à l'enseignement à distance. Vous aurez plus tard l'occasion de euh, faire de la pratique autour de ces concepts-là pour une meilleure appropriation de euh, ces concepts-là, les concepts de l'hybridation euh, d'un enseignement à distance euh, dans lequel euh, il y aura également le, la présentation de deux de, de concepts essentiels pour euh, l'enseignement à distance, c'est les classes virtuelles et les classes inversées. Tout à l'heure, je vais reprendre ces euh, concepts-là pour nuancer, pour donner la nuance, c'est quoi une classe virtuelle et c'est quoi une classe inversée. Euh, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà l'expérience du sujet, et que certaines choses leur paraissent rédondantes, c'est-à-dire qu'ils les connaissent déjà. Mais bon, puisqu'il y a un public varié, euh, on reprend parfois des concepts qui sont connus, mais juste pour la cohérence du discours, donc je suis obligé de faire un enchaînement logique euh, entre ces concepts-là pour démontrer euh, l'articulation, comment ces concepts s'articulent entre eux, pour créer un contexte, un cadre d'enseignement hybride dans lequel il y a le présentiel qui est en rapport avec l'enseignement à distance. Alors, il y a des nouveaux concepts qu'on aura le temps également d'expliquer, de, de, de, comme la notion de la pédagogie active, qui est au cœur aujourd'hui d'une nouvelle forme de pédagogie, la pédagogie constructiviste, comme nous allons le voir à certains niveaux, au niveau surtout de la classe inversée, comment enseigner par une classe inversée, ce n'est pas la même chose que enseigner en mode présentiel. Donc, l'enseignement à distance, l'enseignement hybride apporte des éléments nouveaux. Et ces éléments nouveaux, on va essayer de savoir comment ils s'intègrent dans une offre de formation lorsque vous voulez faire de l'enseignement hybride ce qui est recommandé d'ailleurs, avant d'aller à un enseignement à distance, entièrement à distance. Donc, raison pour laquelle les trois concepts clés sur le plan théorique par lesquels on va commencer, on va reprendre aujourd'hui la formation hybride, qu'est-ce que ça veut dire une formation hybride et euh, en quoi elle se distingue d'une formation présentielle ou d'une formation entièrement à distance. Il y a des choses qu'il faut plus ou moins maîtrisé, des modalités, des techniques, comment on combine le présentiel et à distance. Et ce qui est à distance, il va apporter le plus important de ce qui est nouveau. Le, la classe virtuelle, il y a le mot virtuel, dans le sens où la virtualité, elle est essentiellement fondée sur l'usage de la technologie. Et la classe inversée, il y a le mot inversé. Et l'inversion, on va voir plus ou moins de quoi il s'agit. Donc là, vous avez juste un support. Ce support, il est sur la plateforme déjà. Vous pouvez y revenir. Euh, vous pouvez même le, le traduire pour ceux, celles qui n'ont pas accès à la langue française. Sur la plateforme, j'ai également mis quelques ressources en anglais pour essayer d'équilibrer un peu la, la matière théorique entre français et anglais. Donc, euh, comme j'ai dit, euh, on commence par maîtriser les, les concepts. C'est très important de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par ça et par ça. Alors, l'enseignement hybride, tout le monde le sait, la notion d'hybridation, euh, c'est composer deux choses différentes. Mais la composition de deux choses différentes, qui sont le présentiel et le distance, euh, parfois prend autre, plusieurs formes, plusieurs combinaisons. Raison pour laquelle, aujourd'hui, grosso modo, on, on parle d'enseignement de, hybride, mais également on parle d'enseignement bimodal ou bien comodal. C'est quoi la différence La différence est simple. Tout simplement que enseignement hybride, en, dans l'enseignement hybride, on choisit le meilleur mode de diffusion du contenu, du cours, euh, de chaque séance, soit en classe, soit à distance. Cela veut dire, nous avons un cours, une partie je l'enseigne en présentiel j'appelle les étudiants en salle, et une autre partie, je la fais à distance. Mais c'est quoi la différence par rapport à bimodal ou comodal L'enseignement bimodal qui se, qui se pratique aujourd'hui beaucoup, surtout ça a émergé pendant la, la, le confinement de la COVID-19, c'est que pour une séance, je peux avoir deux ou trois modalités d'enseignement. Dans l'enseignement hybride, une seule séance, elle se passe soit en présence, soit à distance. Dans un, dans un enseignement bimodal, une seule séance peut être partagée entre des, des, des apprenants qui sont dans la salle, mais des apprenants en même temps qui sont chez eux, qui suivent à distance. Vous voyez la différence. Parfois, le comodal, c'est lorsque j'utilise trois façons de faire. Une seule séance, j'ai des étudiants en salle devant moi, donc c'est le présentiel, mais une partie du groupe, elle est restée chez elle et elle suit par visioconférence. Donc, je partage le groupe en deux. Une partie que j'appelle en salle parce que la salle est petite, je ne peux pas recevoir tout le monde. Donc, le, le, la deuxième moitié travaille chez elle, mais en suivant à distance par visioconférence. Cette visio que je fais maintenant, j'aurais bien pu la faire en salle avec 4, 5, 10 personnes avec moi dans la salle, mais par cette visio-là, je la transmets à des personnes qui me suivent à distance. Ce même cours... La troisième façon de faire, ça veut dire le, cette même séance, le contenu, je peux mettre un support de cours, une présentation PowerPoint, un enregistrement vidéo de cette, de cette séance, je l'enregistre et je le mets à distance. Et il y a des étudiants qui vont suivre le, le cours sans être connectés en, en, en synchrone, en direct. Donc, à ce moment-là, on a trois façons, de, de, trois modes d'enseignement de la séance, une partie en salle, une partie qui suit en synchrone à distance et une partie qui va consulter, mais de façon asynchrone, ça veut dire pas forcément pendant le même temps, les mêmes ressources pour tout le monde. Donc on a trois types d'accès de, de, au contenu, soit synchrone ou asynchrone, soit en présence physique. Donc là, c'est pour ça qu'on l'appelle bimodal ou bien comodal. Donc l'enseignement hybride, c'est finalement c'est un mélange entre la présence des, des apprenants ou bien des apprenants qui suivent à distance. Ensuite, il y a la notion de synchrone et asynchrone, c'est le fait d'être en temps réel au même moment ou bien de consulter de façon aléatoire selon le temps de chacun, le soir, le matin, l'après-midi, mais l'essentiel qu'on a un accès à ce cours-là. Donc ça c'est la, la petite nuance entre enseignement hybride et enseignement bimodal ou bi-incomodal. Dans ces mécanismes-là, on va faire appel à des types de d'organisation, de, de gestion de classe. La classe virtuelle et la classe inversée. Dans classe virtuelle, il y a le mot virtuel. La virtualité automatiquement implique l'utilisation l'utilisation de la technique. Donc la classe virtuelle, c'est une modalité technico-pédagogique. Cela veut dire c'est de la pédagogie par la technique pour faire de la formation à distance. Le mot virtuel, il détermine que c'est à distance. La classe inversée, le mot inversé, c'est le mot essentiel. Mais qu'est-ce qui est inversé Dans la classe inversée, c'est l'inversion de l'approche pédagogique. Je l'explique très rapidement, mais on va le reprendre pendant une séance entière. C'est que dans le présentiel, on a l'habitude que l'enseignant vient en classe et il donne le contenu. C'est lui qui transmet aux apprenants le savoir. Il va le dicter, il va faire une conférence et les étudiants prennent note. Donc, c'est l'enseignant qui est actif et c'est l'étudiant, il est passif, il reçoit. C'est ce qu'on appelle le mode transmissif. L'enseignant transmet le savoir. Le, la classe inversée, elle va inverser ça. Cela veut dire, ce n'est plus l'enseignant qui donne le savoir, c'est l'étudiant lui-même qui va lire, voir des vidéos et accéder à la connaissance. Et ensuite, il vient en classe pour discuter sous forme d'exercice, sous forme d'activités, d'échanges, de discussions. En présentiel, l'enseignant il vient en salle, il donne un discours, les étudiants prennent note. L'enseignant donne un devoir ou bien un exercice, l'étudiant revient chez lui, il fait le travail chez lui. Dans la classe inversée, c'est l'inverse. Le, l'enseignant donne des vidéos ou bien des supports de cours ou bien il demande aux étudiants d'aller sur Internet. Les étudiants lisent chez eux, voient la vidéo, etc. Et ensuite, ils viennent en classe et l'enseignant, dans la classe, il va faire de la pratique. C'est ce qu'on appelle la pédagogie active. Cela veut dire qu'il va discuter, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez compris, est-ce qu'il y a des questions. Donc, il organise une séance de discussion et non pas de transmission. Donc, l'inversion, elle est dans cette approche-là, l'approche approche pédagogique qui sera entièrement à l'opposé. Et on va revenir à ça. Ce qui fait qu'une classe inversée peut être entièrement présentielle ou bien sans utiliser les technologies. L'enseignant donne des supports de cours à l'étudiant qui va les lire chez lui. Ensuite, il vient en classe pour discuter de ça. L'enseignant peut également donner des ressources à lire aux étudiants chez eux. Et ensuite, il fait avec eux une séance à distance pour discuter, pour voir s'ils ont compris, pour faire des, des questions-réponses, pour faire des, des pratiques, etc. Donc, la classe inversée n'est pas forcément à distance. Elle n'est pas forcément euh, avec les technologies. On peut faire même dans le mode présentiel une classe inversée juste une inversion du mode pédagogique. Mais puisqu'on est en enseignement à distance, on va voir comment les technologies peuvent aider à créer une classe inversée en utilisant euh, l'innovation pédagogique d'aujourd'hui qu'on appelle la pédagogie active. Cela veut dire la séance à distance n'est pas faite pour que l'enseignant parle comme je suis en train de le faire maintenant, mais pour laisser la, la, la parole aux étudiants. Ils vont discuter entre eux avec énormément de, de, de logiciels, d'applications, de, de, de choses qu'on aura le temps de voir. Quelles sont les formes de la pédagogie active qu'on peut intégrer dans une classe virtuelle ou une classe inversée. Bien, alors, nous revenons maintenant à la notion de l'hybridation. Comme j'ai dit, l'enseignement hybride, c'est la, la meilleure forme par laquelle on commence à faire de l'enseignement à distance. Il n'est pas recommandé dès le premier, la première expérience, de commencer avec un enseignement euh, à distance intégrale. L'hybridation, c'est un concept qui est maintenant bien défini, qui combine la présence des étudiants ou bien le travail à distance, mais à des proportions variées. Il n'y a pas une solution clé en main. Chaque enseignant ou bien chaque établissement va définir pour un cours quel est le pourcentage de la présence et quel est le pourcentage de la distance Donc là, vous voyez dans, dans ce petit schéma, on peut augmenter la dose de présence, comment on peut réduire la, la dose de la, présence, de la distance, etc. Donc ça, c'est un montage que l'enseignant va définir et on va en parler pour voir quels sont les indicateurs et les éléments qui aident à savoir comment je crée un enseignement hybride. L'essentiel, c'est de savoir qu'on commence à partir de l'enseignement présentiel 100% présentiel et chaque fois qu'on ajoute euh, une pratique technologique où on demande aux étudiants de faire un travail en dehors de la classe, on, on avance petit à petit vers l'entièrement à distance. Donc de la classe présentielle vers les MOOC, les MOOC sont les solutions à 100% à distance. Entre les deux, il y a des niveaux et la littérature, euh, la recherche, les présente sous des appellations différentes. Présentiel enrichi, présentiel augmenté, présentiel allégé, présentiel réduit, euh, présentiel quasi inexistant. Donc, chaque fois qu'on ajoute la dose des technologies et des distances, on avance petit à petit vers l'enseignement euh, entièrement à distance. Donc, entre les deux, Bon, vous voyez dans ce petit schéma. On commence par le présentiel enrichi. Cela veut dire que je donne mon cours euh, de façon conventionnelle où je ramène tous les étudiants en salle. Mais dans le présentiel enrichi, parfois j'utilise par exemple une, une, une, une présentation PowerPoint, euh, j'utilise une vidéo sur YouTube, euh, je, je, je demande, je, je montre en salle une page web, d'un site web. Donc, c'est juste le présentiel que j'ai enrichi avec un, un petit contenu qui vient d'Internet des technologies ou bien qui est en, en ligne. L'améliorer, c'est lorsque je demande aux étudiants de faire un travail chez eux sur Internet euh, ou, ou bien je communique avec eux par la messagerie, par le forum, etc. C'est des activités à distance qui sont avant ou après le cours. Donc, c'est le présentiel amélioré. Le présentiel allégé, cela veut dire dans la séance présentielle, j'utilise un peu plus des technologies, j'utilise un peu plus de ressources qui sont en ligne ou sur Internet. Le présentiel réduit, lorsque j'utilise des technologies Internet, etc., soit en classe, soit je demande aux étudiants de faire des choses chez eux. Donc là, on, on sort du périmètre de la classe, et on en entre petit à petit dans l'enseignement à distance jusqu'au point lorsque on n'a plus de travail en classe, mais tout se fait à distance. Donc là, c'est un choix, un choix à faire en fonction de beaucoup de, de critères. Ce qu'il euh, qu faut rappeler quand même, c'est que l'enseignement le, le, hybride ou bien la partie à distance a été prise par beaucoup d'enseignants qui n'ont pas reçu une formation ciblée sur ces questions-là et ils ont improvisé des solutions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les pratiques de la formation hybride, on voit beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Par exemple, du point de vue des enseignants et également des étudiants. Cela veut dire qu'on n'a pas bien compris le concept de l'hybridation selon les règles, comment il doit se faire et pour lesquelles nous allons avoir une partie de la présentation juste après. Les, on a vu certains enseignants qui veulent faire de l'hybridation ou de l'enseignement à distance, ils copient exactement ce qu'ils font en classe présentielle et ils le font euh, sur Internet. Donc là, c'est une erreur courante. L'enseignement, la partie enseignement à distance d'une formation hybride n'est pas reproduire ce qu'on fait en présence en utilisant les technologies le fait d'utiliser les technologies va changer beaucoup de choses. On voit dans certaines pratiques d'enseignants que le fait de faire de l'hybride présentiel et à distance, on le fait de façon aléatoire. Je décide le, au jour le jour, je dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire à distance. Et le lendemain, je dis non, demain ou bien la semaine prochaine, je vais amener les étudiants en salle. Normalement, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que tout soit bien étudié, bien structuré, et viendra le concept de scénario pédagogique dont on va parler dans la classe inversée et la classe virtuelle. On voit également des pratiques qui ne sont pas correctes, comme par exemple le fait d'utiliser une plateforme. On dit, bon, pendant la COVID-19, on était obligé de travailler en utilisant des plateformes comme Moodle, mais généralement, beaucoup de statistiques ont montré que les enseignants n'exploitent pas de façon optimale les outils et les services que les plateformes proposent pour travailler, pour innover sur le plan pédagogique. Les enseignants qui n'ont pas la formation vont utiliser Moodle comme étant juste un entrepôt ou bien une archive de cours. Il met juste un fichier PDF ou une présentation PowerPoint et il laisse les étudiants se débrouiller. Alors qu'une plateforme comme Moodle, elle dispose de fonctionnalités très intéressantes qui permettent de changer, d'enrichir la pratique d'enseignement à distance et d'améliorer et d'atteindre de, et les objectifs. Et c'est là une des recommandations qui est toujours proposée, celle de former les enseignants sur l'usage d'une plateforme pédagogique. Il y a également une pratique fausse, celle de de donner des ressources en ligne, sous forme, par exemple, d'un enregistrement vidéo. Un enseignant, il va se mettre devant sa caméra, il va enregistrer son cours et la vidéo qu'il obtient, il va la mettre sur, euh, en ligne pour les étudiants. Ou bien, tout simplement, il va mettre une, un ensemble de fichiers PDF et il va dire, dire dira aux étudiants, de, voilà, c'est le cours, vous lisez. Et il ne donne aucune activité. Un enseignement à distance, c'est un contenu théorique et des activités pratiques. Donc, une ressource, normalement, il faut qu'elle soit associée à des activités pédagogiques, des exercices, de demander de faire des synthèses, des quiz, des, des, des, des, des discussions, des simulations, la pédagogie active en général. Et on reviendra à ça. Et on voit aussi pas mal d'enseignants qui donnent des activités mais ne donne pas les rétroactions. Ça veut dire quoi Cela veut dire, je vous donne une vidéo ou bien un PDF, je vous demande de le lire et de répondre à des questions, mais à aucun moment je ne donne les bonnes, les bonnes réponses. Et ça, c'est une défaillance importante, parce que les rétroactions, quand vous donnez la réponse à une question, c'est un moment d'apprentissage très fort, parce que l'étudiant va euh, apprendre par son erreur à lui. Et l'apprentissage par l'erreur est une pédagogie active très importante. Parfois, les enseignants poussent les étudiants à faire des erreurs, il le fait exprès, pour leur montrer pourquoi c'est faux, et il leur donne, il explique c'est quoi la bonne, la, bonne, la bonne réponse. Ainsi, l'étudiant va comprendre pourquoi il a, fait, il a fait quelque chose de faux et comment la corriger. Et ça, c'est un moment sur le plan cognitif très fort en termes d'apprentissage. On voit également chez les apprenants des, des négligences. Les étudiants qui ne sont pas formés à l'enseignement à distance, on a vu des comportements, des comportements du genre que, pour eux, euh, tout ce qui est à distance, il n'est pas important. Le plus important, c'est d'être en classe. C'est que certains étudiants sont conditionnés par la présence physique en classe. Ça veut dire que le, le plus important, c'est réellement d'être en classe pour que le professeur le voit. La partie à distance, il la néglige, il ne la fait pas. Et il va dire, « Bon, personne ne va me voir puisque je n'ai personne en face de moi. » Alors, ce qui fait que beaucoup d'étudiants ne vont pas contribuer aux discussions des forums, à, à répondre à des mails et à être dans ce qu'on appelle une dynamique de groupe. Et il ne va pas demander une assistance lorsqu'il a un problème, lorsqu'il ne, ne comprend pas une question, etc. » Donc, la distance pour beaucoup d'étudiants reste synonyme de négligence, de quelque chose qui n'est pas important, comparé au présentiel. Donc là, c'est aussi une culture que l'enseignant doit euh, passer à l'apprenant pour lui expliquer que la partie distance dans une formation hybride, elle est aussi importante que le fait d'être présent en classe. Et ça, bien sûr, ça viendra dans la scénarisation, dans l'explication, dans l'entretien qu'il faut avoir avec les, les, les, les, les, les apprenants. Donc, tout ceci pour dire que j'ai résumé un peu la partie euh, apprenant. Généralement, il y a une moindre importance donnée donner à tout ce qui est à distance par rapport au présentiel. Ils ne vont pas réagir, euh, ils, sont, ils ne seront pas très proactifs, ils ne vont pas répondre aux questions à temps, ils ne vont pas restituer le devoir à temps, etc. Donc là, c'est une culture qu'il faut... Travailler du point de vue de l'enseignant, mais aussi du point de vue de l'apprenant pour passer la culture de l'hybridation, la culture de la distance comme étant une pratique pédagogique consistante qui a la même importance que l'enseignement présentiel. Finalement, comme on le dira à un moment donné, l'enseignement hybride ou bien l'enseignement à distance est une culture. Et ce n'est pas juste un effet de mode ou quelque chose qu'on qu qu teste pour jouer ou parce qu'on n'a rien, on a, on a rien à faire. Donc, c'est une culture pédagogique, éducative que l'enseignant et l'apprenant doivent avoir. Alors, pour cela, il y a des consignes. Comment faire une hybridation et euh, en, en revisitant et en changeant, en modifiant les pratiques classiques conventionnelles de l'enseignement présentiel Une hybridation nécessite une politique de révision, une révision par rapport aux pratiques qu'on a l'habitude de faire. La première chose à revoir, c'est la planification générale du cours. Cela veut dire qu'il faut bien étudier la complémentarité, l'articulation entre la partie qui se fera en présence et la partie qui se fera à distance. C'est quelque chose qui se prépare en amont, avant de commencer le cours, et soit en équipe, euh, qui sont chargés d'un cours, soit au niveau du département, etc. C'est une organisation, planification préalable et non pas improvisée au jour le jour. Il faut la préparer à l'avance. Il faut également euh, définir des objectifs de programme de formation. Dans l'enseignement essentiel, l'objectif le, essentiel, souvent on le voit, c'est faire un certain nombre d'heures pour un cours. Le cours dure, par exemple, 35 heures. C'est le seul indicateur qu'on met dans une offre de formation pour dire que voilà, les objectifs du programme sont atteints parce qu'on a fait 35 heures de cours. Dans l'enseignement hybride et l'enseignement à distance, ce paramètre doit changer. Il faut que l'objectif du cours devienne soit par compétence, ou par projet, sans oublier également le nombre d'heures qui est une contrainte administrative. Cela veut dire qu'il ne faut pas se limiter uniquement à dire je vais enseigner 25 heures ou 35 heures, mais il faut dire également qu'est-ce que je dois atteindre comme objectif sur le plan des compétences à transmettre aux étudiants. À la fin de la formation, les étudiants doivent être capables de faire. Ça, c'est la formulation lorsqu'on fait un, un, des objectifs par compétence, À la fin de la formation, l'étudiant doit être capable de faire deux points et je mets qu'est-ce qu'il doit être capable de faire. Ce sont les compétences que je dois transmettre pendant la formation que je dois faire soit en présence, soit à distance. Ou bien par projet. J'ai un module dans, un, dans une formation ne suis pas un projet dans, en physique, en mathématiques ou en sciences naturelles ou en littérature, et je dis, voilà, je vais les soumettre les étudiants à créer un projet, à développer un projet. Vous définissez les projets à faire en fonction du nombre d'heures que vous avez, et vous le de, de, donnez aux étudiants, et les étudiants vont travailler à leur rythme l'essentiel qu'à la fin, ils ont remis un projet que vous allez évaluer. Donc là, vous voyez qu'il y a un changement également dans la définition des, des, des, des objectifs de formation. Ne pas uniquement faire la comptabilisation des heures, mais travailler également sur les compétences et les, la réalisation de projets. Il y a également une transformation dans la conception de contenu de cours. Et là, euh, votre projet ou même l'atelier le, le, le, euh, a été plus ou moins marqué par ce titre-là, la conception de contenu pédagogique. Alors que la conception du contenu de cours ou pédagogique n'est qu'un élément de l'enseignement à distance ou bien de la formation hybride. Le contenu, c'est la matière scientifique que vous allez donner aux étudiants à lire, à consulter et autour de laquelle vous allez faire de la pédagogie active, des exercices, des pratiques, etc. Donc, vous allez faire un montage. Le montage du contenu de votre cours ne doit pas être exactement comme vous le faites en présentiel Lorsque vous distribuez des photocopies, un polycopier, une vidéo qui dure deux heures, etc. La conception de contenu de cours en enseignement à distance, elle est marquée par ce qu'on appelle la modularité, la granularité. Un cours, généralement, c'est des chapitres, c'est des paragraphes, c'est des illustrations des photos, des vidéos, etc. Il faut savoir diviser un contenu d'un cours en petits segments. Les segments peuvent être un chapitre, euh, un module, euh, un, un, une, une partie, une section, un, chapitre, une, un paragraphe, euh, un ensemble de photos, de vidéos, etc. Pourquoi on, va, on, on doit segmenter le cours C'est pour le structurer, pour que chaque séance que je vais faire peut se limiter à une section, à un segment, à un module unique. Et on va voir après que... Quand le cours, je le développe de façon segmentée, je peux le recomposer différemment. J'ai par exemple une photo que j'utilise dans un cours. Si je mets la photo dans un fichier PDF et le cours il est destiné à une classe de, je dirais de, de physique, peut-être, si j'ai besoin de cette photo-là pour faire un autre cours, je dois utiliser la photo de, une deuxième fois. Alors que si la photo je la mets dans un fichier à part, ce même fichier va servir pour un cours de physique comme elle va servir pour un, un, un cours de sciences naturelles. Je prends l'exemple par exemple, si vous avez une vidéo de l'éclipse solaire, comment le Soleil et la Terre se, se croisent. Ça peut être un sujet de physique, mais ça peut être également un, une image qui peut servir pour un, pour un cours de sciences naturelles pour démontrer l'effet de l'éclipse sur les marées ou bien sur un cours de, de, de, de géographie pour montrer le cycle des éclipses, comment la Lune et le Soleil bougent pour cacher la Terre, euh, cacher la Lune, etc. Donc, vous voyez qu'une même photo peut servir pour un cours ou un autre. Si cette photo, je la mets dans un cours, dans un fichier PDF, ce sera difficile de l'extraire pour l'utiliser ailleurs. Donc, la segmentation va permettre d'utiliser la même ressource dans plusieurs compositions. Et on a, vous aurez le temps, quand vous allez travailler sur Moodle, de voir que Moodle a la capacité d'utiliser une norme internationale qu'on appelle SCORM, qui permet de composer plusieurs modules pour faire un cours, de le changer, de l'ordonner autrement pour faire le, un autre cours avec la même matière. Donc là, c'est très important euh, je vais revenir sur les compétences, sur les formations que, euh, que, qui, que vous devez faire pour maîtriser tout ça. La conception de, de contenu de cours est un module de formation très intéressant et il y a un atelier de formation pour qui vous pouvez le solliciter à l'AUF ou l'intégrer dans votre programme pour voir comment je compose, je crée un contenu d'un cours avec tous les modules qui le composent, les exercices qui viennent avec, les activités qui composent un cours qui n'est pas un seul fichier, mais un ensemble de fichiers qui travaillent ensemble pour créer euh, un cours. L'autre transformation, l'autre euh, révision qu'il faut faire, c'est sur l'approche pédagogique. On a, comme j'ai dit au début, dans l'enseignement le, classique, l'enseignant, il entre en classe et c'est lui qui euh, domine c'est lui qui donne la connaissance, c'est lui qui donne le savoir. Et l'apprenant, il prend, il prend des notes. Ça, c'est l'ancien modèle, c'est la pédagogie transmissive classique. Avec l'enseignement à distance, aujourd'hui, c'est en train de changer. La pédagogie devient centrée sur l'apprenant, c'est l'apprenant qui fait le travail. Ce n'est plus l'enseignant. Et on va voir dans la notion du, du, du tutorat que l'enseignant, il est là pour aider, pour accompagner. Mais le vrai travail, c'est l'étudiant qui va le faire soit tout seul, soit en équipe, ce qu'on appelle le parcours individualisé. L'étudiant peut travailler seul sur une question, mais il est conseillé également de développer ce qu'on appelle la dynamique du groupe, le travail collaboratif. Et l'enseignant, il est là pour coordonner, euh, contrôler le temps, leur dire de, de travailler comme ça ou comme ça, selon un scénario. C'est la politique ou c'est la pédagogie constructiviste, qui, dans laquelle le rôle de l'enseignant doit également changer. Ce n'est plus la personne qui vient donner le savoir et le contenu, mais c'est lui qui accompagne, qui oriente, qui dirige les étudiants vers les sources d'information. L'enseignant, il va dire aux étudiants, allez lire tel site, allez voir cette vidéo sur YouTube et faites un travail comme ci et comme ça. Donc, l'étudiant lui-même, en lisant et en voyant les vidéos et en faisant le travail de la pédagogie active, c'est lui qui va créer la connaissance, sa propre connaissance à lui sous le contrôle des tuteurs qui vont l'orienter. Donc, le, il y a un changement dans le rôle de l'enseignant qui devient un accompagnateur et un contrôleur du déroulement de la séance d'enseignement. Les apprenants, dans ce cas-là, ils vont également changer de pratique. Ce n'est plus un étudiant qui vient en classe pour prendre note, tout simplement, ou mémoriser un texte, mais il est en classe pour produire de la connaissance et se former lui-même, soit tout seul, soit avec ses collègues. Et là, bien sûr, vous voyez qu'il y a un rôle pour l'enseignant, un rôle pour l'apprenant, et les deux convergent autour de ce qu'on appelle la pédagogie active. Bien sûr, il y a l'évaluation aussi qui viendra après et qui va changer aussi. Ce n'est plus un devoir écrit sur un papier et l'enseignant va donner une note. On va voir d'abord... L'introduction de l'auto-évaluation, on doit donner la possibilité à chaque étudiant dans le déroulement du cours de savoir s'il a bien compris. On lui donne un QCM, on lui pose des questions à laquelle il répond. Et ce sont des modalités, non pas pour donner une note, mais juste pour montrer à l'étudiant qu'il a compris ou qu'il n'a pas compris. C'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation et ce qu'on appelle l'évaluation euh, formative. On va parler de l'évaluation tout à l'heure. La notion de la rétra, rétroaction, cela veut dire quand vous posez une question à un enseignant, il faut attendre sa réponse et lui donner la correction, la réponse juste. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va corriger ce qu'il a de faux dans sa conception à lui et vous lui donnez la rétroaction, cela veut dire la réponse correcte, et à ce moment-là, il va la mémoriser. Ça c'est le plan cognitif, euh, c'est la taxonomie de Bloom qu'on appelle. On va en parler dans la classe inversée. Comment Ce que fait l'étudiant définit sa façon de compréhension. S'il est passif, s'il écoute, il va comprendre très peu. Mais quand il va travailler lui-même, il va mieux comprendre et mieux assimiler. Donc c'est ce qu'on appelle la taxonomie les, ver les verbes d'action de Bloom qui qui sont entre la passivité ne rien faire, juste écouter voir, et la, le travail, la pratique, la manipulation, la production, là où on comprend mieux, là où on apprend mieux. Et c'est pour ça que la pédagogie active est définie pour faire à ce que l'étudiant travaille. Plus il travaille, plus il retient la connaissance. Alors, dans ce, dans ce, dans ce paysage-là, il y a des moyens de communication entre l'enseignant, soit en classe, soit à distance ce qu'on appelle le mode synchrone et le mode asynchrone. Le mode synchrone, c'est en même temps avec, avec le chat, avec, euh, avec le, la visioconférence, comme on est en train de faire maintenant. Ça veut dire en temps réel, l'enseignant communique avec les apprenants ou bien en mode asynchrone par la messagerie électro électronique, par le forum, etc. Donc, l'enseignant doit maîtriser des techniques de communication avec l'étudiant en utilisant les outils de la plateforme ou bien les outils classiques comme les réseaux sociaux, comme la messagerie électronique, comme les forums sur Internet, etc. Il y a plein, plein, plein, plein d'outils pour faire de la communication synchrone et asynchrone. Également, tout ceci, bien sûr, puisqu'il y a la partie à distance de la formation hybride, il faut également être un peu souple sur le, le temps d'apprentissage. Dans une, un, un enseignement classique, les étudiants viennent pendant deux heures et on se limite à ces deux heures de temps de travail. Dans l'enseignement à distance, il faut prévoir que les étudiants, les enseignants ont des rythmes différents. Quand vous donnez un travail à faire, ne dites pas dans une heure ou dans deux heures, laissez le temps à demain, dans deux jours, trois jours, ça dépend. Vous, vous prévoyez que tout le monde n'a pas la même condition de travail et à ce moment-là, vous euh, restez un peu souple sur le, le calendrier d'apprentissage et les échéances. Alors, quelques indicateurs, maintenant, on revient au terme de l'hybride lui-même, qu'est-ce qu'on entend par formation hybride À un moment donné, au début, j'ai dit, c'est entre le 100% présence et le 100% à distance, entre les deux, il y a des niveaux d'introduction de, de technologies, du présentiel enrichi, amélioré, etc., etc. Alors, par définition, en général, les études, etc., la pratique a voulu que qu'un apprentissage est défini comme hybride lorsque il a une partie à distance, euh, évalué de 30 à 80 à distance. Cela veut dire qu'une offre de formation, un cours, peut être à 30 à distance, 70 euh, en présentiel, 40 à distance, 60 en présentiel, etc. Moins de 30 à distance, euh, on, ne, on ne parle pas de, de formation hybride. On va parler de présentiel enrichi, présentiel amélioré, présentiel assisté par audiente. Parce que la masse, le volume de l'enseignement à distance n'est pas consistant. Donc, on ne peut pas l'appeler comme étant une, un enseignement hybride. Si la partie à distance dépasse les 80%, on, a dans, on est dans le, le domaine de l'enseignement entièrement à distance. Vous voyez le petit schéma en, en, en bas à droite vous avez soit dans une salle de cours entièrement présentiel, soit à distance, entièrement à distance. Et entre les deux, l'hybridation, ça varie. Ça va de, de gauche à droite en fonction des pourcentages. Alors, les, les offres de formation hybride, la, la littérature scientifique a toujours montré qu'effectivement, la combinaison dominante, c'est 30-70. 30%, -70. 30 à distance, 70% en présence. Mais ça peut changer. Il y a des cours qui sont l'inverse. Cela veut dire que je fais uniquement euh, 30% à, à, à, à distance, euh, en présentiel, et 70% à distance. Personnellement, je fais cette, for cette forme-là. Je prends mes étudiants pour la première séance en présentiel, en salle. Je leur explique, je leur montre de quoi il s'agit, comment on va travailler ensemble, etc. Et après, ils travaillent chez eux à distance. Donc, 70% du cours se fait à distance. Et juste au début et à la fin, je les prends en classe. Au début, pour expliquer comment ils vont travailler. On va travailler ensuite à distance via Zoom, via les Moodle, etc. Et à la fin, je les appelle en salle pour faire un bilan. Entre-temps, j'ai fait l'état des lieux, j'ai observé les défaillances, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et je les appelle pour être présent en salle et on passe une séance de présentiel. C'est un choix. Je peux faire l'inverse. Donc, il y a plusieurs critères qui vont entrer en jeu pour déterminer quelle est la combinaison possible à faire. Mais l'essentiel, l'enjeu, c'est quoi C'est créer cet équilibre opérationnel et productif entre les deux modes distance et présence cela veut dire que vous choisissez la solution qui correspond sans que ça affecte l'objectif pédagogique les objectifs à atteindre et chaque fois que vous choisissez soit à distance soit en présence il faut que la pédagogie soit convenable à ce choix là donc c'est pour ça que il ne s'agit pas tout simplement de dire je vais faire un enseignement à distance ou en présence Lorsque vous faites un choix à distance ou en présence, il faut également étudier les conséquences, la suite sur le plan pédagogique, sur le plan de contenu, sur le plan des activités, sur le plan de la communication, de l'interaction avec les apprenants. Donc, les recommandations pour une hybridation efficace, c'est des idées générales, bien sûr, c'est de commencer par étudier les proportions combien en, pourcentage, en présentiel et combien à distance. Et ceci, vous allez le définir non pas comme ça, aléatoirement. Non, il faut étudier la matière, les étudiants, le niveau, les moyens dont vous disposez. Est-ce que vous avez une bonne technologie? Est-ce qu'il y a une bonne connexion Internet pour permettre aux étudiants d'étudier de, de, à distance? Est-ce que le cours que vous allez faire, est-ce que c'est de la vidéo ou juste des, des, des sites web ou du PDF? La vidéo nécessite une bonne... Euh, euh, connexion avec un haut débit. Si vous avez des vidéos volumineuses, euh, ce ne sera pas facile pour certains qui utilisent le smartphone ou bien qui n'ont pas une bonne connexion. Donc, tous ces détails-là, il faut bien les étudier et produire une organisation hybride euh, entre présentiel et face-à-face -face en respectant l'interdépendance sémantique. Cela veut dire que pardon, la première séance et la deuxième séance sont enchaînées. Sauf que la première est en face à face et la deuxième en ligne. La deuxième est en ligne. Elle s'inscrit dans la continuité par rapport à la séance 1, la 3, la 4. Il y a un enchaînement sémantique dans le contenu, mais par des modalités différentes. Donc là aussi, c'est un élément à étudier. Qu'est-ce qui va mieux avec la distance Qu'est-ce qui va mieux avec la présence et vous répartissez les séances présentielles distance en fonction de ce contenu, de ces modalités de communication, de ces techniques, etc. Donc, bien distribuer les séances présentielles et à distance selon la nature des activités aussi. Il y a des activités, par exemple, qu'on peut donner aux étudiants à faire à distance. Pas besoin de les faire euh, venir en classe parce que, euh, je sais pas, ils vont faire un dossier, ils vont faire une synthèse ou bien euh, ils vont travailler en petits groupes de 3 à 4 personnes, je leur demande de le faire euh, à distance, ils vont se mettre d'accord, ils vont euh, se réunir sur euh, la plateforme ou sur euh, Facebook ou sur euh, WhatsApp, ils vont travailler à distance. Donc là, la nature de l'exercice que je leur demande, euh, c'est facile de le faire à distance. Donc je prévois ça comme étant une activité à distance. Mais si j'ai besoin de faire par exemple une expérience physique ou, ou une expérience chimique, ou médical, je ne sais pas, j'ai besoin d'avoir les étudiants en face de moi parce qu'il y a une manipulation visuelle. À ce moment-là, je leur demande d'être présent. Donc, vous voyez, ça s'articule en fonction de beaucoup de critères. Et euh, également, il faut prévoir dans l'enseignement hybride euh, des doses d'autonomie qui sont équilibrées par rapport à la présence du tuteur. Il y a des moments où c'est le tuteur qui coordonne le travail il y a des moments où il faut laisser l'étudiant seul avec le travail. Il va travailler seul. et Ensuite, il va restituer son travail et vous allez l'évaluer ensemble. Mais prévoyez aussi des moments où l'étudiant doit travailler seul. C'est ce qu'on appelle l'autonomisation. L'apprenant doit savoir travailler tout seul pour ne pas rester tributaire à 100 de l'enseignant qui lui dit ce qu'il fera faire. C'est très important, la notion de l'autonomie. Ensuite... Il faut, comme j'ai dit tout à l'heure pour le cours, il faut faire en sorte que la matière que vous donnez aux étudiants soit modulaire. Cela veut dire des modules découpés en sections, en parties. Et c'est utile même techniquement parce que si vous voulez mettre à jour une notion ou bien un chapitre, vous pouvez le faire juste au niveau de ce chapitre et non pas tout le cours en entier. Imaginez que vous avez un support PDF entier de 100 pages et que l'année prochaine, ou dans une année ou deux ans, il y a une notion qui change. Il y a une donnée scientifique qui a évolué. Vous êtes obligé de faire tout le fichier PDF. Mais si vous avez un cours qui est découpé en petits morceaux, vous n'allez changer que la partie où une modification a eu lieu. Et ça, c'est très important si vous avez, par exemple, une vidéo qui dure deux heures. Et dans cette vidéo-là, vous avez présenté une notion qui au bout de deux, trois mois, elle a changé complètement. Vous êtes obligé d'enregistrer de en, toute la séance, deux heures devant, la, devant la, la caméra. Alors que si vous faites une vidéo, un cours en format vidéo, mais découpé en fonction de, de, du cours, des modules du cours, le premier chapitre dans une vidéo à part, le deuxième chapitre dans une vidéo à part, etc. etc. S'il y a une modification à faire, vous ne changez que la, la séquence de la vidéo dans laquelle il y a une modification à faire. Et c'est très important, plus tard, si vous voulez refaire un autre cours, mais uniquement avec l'introduction de la vidéo. Vous ne prenez que deux, trois sections de vidéos que vous composez ensemble pour faire un cours, une partie du cours et non pas toute la vidéo entière. Ça s'applique pour les fichiers PDF, pour les sites web, pour toute ressource de contenu. Il est recommandé de la découper pour pouvoir l'organiser autrement dans un autre contexte pédagogique ou s'il y a une mise à jour à faire. L'autre élément qui est important, c'est les scénarios pédagogiques, les scénarios d'apprentissage. Les scénarios d'apprentissage, on va beaucoup travailler là-dessus. Théoriquement, mais je recommande de faire des ateliers sur les scénarios pédagogiques, comme je recommande de faire des ateliers sur la conception de contenu de, de, cours, de, contenu de cours, comme c'est important de faire le tutorat, etc. Mais on va parler de façon plus détaillée. Un scénario, il va décrire comment une séance d'enseignement présentiel ou à distance se déroule, ce que fait l'étudiant, ce que fait l'enseignant, quels sont les contenus, combien de temps, etc. Nous allons en parler. Donc, il faut préparer pour chaque séance un scénario d'apprentissage, dans lequel il y a les contenus, la théorie, mais également les activités, ce que l'étudiant doit faire. Et bien sûr, euh, il faut fournir les rétroactions d'évaluation, c'est-à-dire si vous donnez un quiz, vous posez une question. Il faut également donner la réponse à la question pour que lorsque l'étudiant va répondre, le quiz, le questionnaire va lui dire « c'est faux ce que vous avez dit, voilà la bonne réponse ». Et là, c'est un moment d'apprentissage très, très important parce que l'étudiant, il a répondu en fonction de sa connaissance à une question qui est posée parce que c'est ça qu'il sait. Mais si ce qu'il sait est faux, vous devez lui donner la bonne réponse à ce moment-là il va changer sa connaissance par la, la réponse correcte et il va l'intégrer parce que la correction est venue à un moment où il était lui certain d'être sûr. Mais vous lui montrez qu pas, que ce n'est pas ça et vous lui donnez la bonne réponse, immédiatement, ça va rester dans sa tête. C'est pour ça que la rétroaction est très importante dans les QGM, dans, dans, dans les exercices. Alors, nous, nous arrivons maintenant à, à voir plus ou moins globalement les, les prérequis pour faire de l'enseignement hybride ou de l'enseignement à distance en général, puisque l'enseignement à distance, c'est la partie centrale, essentielle d'une formation hybride, qui contient aussi une, une partie présentielle. Alors, il y a cinq éléments à observer, cinq étapes. Certainement, vous, euh, euh, vous les avez déjà travaillés parce que le projet que vous avez déposé, il est assez avancé, donc vous avez déjà des prérequis, vous avez des plateformes, j'imagine que vous avez déjà mis en place un dispositif d'enseignement à distance, raison pour laquelle on va s'arrêter sur un module de ces cinq. Le premier, c'est commencer par faire une analyse préalable des besoins des apprenants. Donc là, j'imagine que vous avez déjà fait l'étude de besoins, vous avez étudié ce, ce qui vous manque, quels sont vos besoins en termes d'enseignement hybride ou enseignement à distance, vous l'avez fait dans votre projet et c'est une étape essentielle de chaque projet, gestion de projet. On commence par faire l'état des lieux, l'analyse des besoins, l'analyse de l'existant et l'analyse des besoins. Donc là, vous l'avez plus ou moins déjà identifié. J'imagine que vous avez une vision pourquoi faire l'enseignement à distance. Le deuxième, c'est définir des objectifs de cet apprentissage hybride que vous allez faire. Et définir des objectifs, euh, il y a une, un standard international qu'on appelle le standard des objectifs SMART. Cela veut dire le S pour spécifique à la formation, des objectifs qui sont liés à la formation que vous voulez faire, qui sont mesurables par des indicateurs clairs, des statistiques par exemple, pour savoir que vous avez atteint ces objectifs, qui sont mesurables. On peut mesurer un résultat, qui sont appropriés, qui sont adaptés à l'institution, qui sont adaptés au contexte et qui sont réalisables. Vous n'allez pas définir un objectif irréalisable en fonction de vos moyens, bien sûr. Et réaliste, cela veut dire que euh, les euh, choses que vous pouvez faire réellement, qui sont dans le cadre de vos moyens financiers, techniques, humains, etc. Et temporelles, que vous pouvez réaliser dans une durée particulière. Si le cours dure un semestre, il faut que les objectifs soient réalisables en un semestre. Si le cours dure une année, il faut que les objectifs soient temporels, ça veut dire réalisables pendant une, une, une, une année. Le troisième, c'est là où on va s'arrêter un peu, c'est le, le, le plan de conception. Vous avez le cadre global, institutionnel, technique, humain, les enseignants sont là, la plateforme est là, l'administration est là, le département, etc. Maintenant, vous allez commencer à concevoir l'enseignement hybride, surtout la partie à distance. Et c'est là où c'est très important, c'est ce que j'appelle le noyau dur. C'est autour de ça que se construit un enseignement hybride ou à distance. Il y a la notion du contenu, c'est le cours lui-même, c'est la théorie du cours. Si vous avez un cours de physique ou de chimie, cela veut dire, c'est là où vous allez plus ou moins donner la matière scientifique. Cette matière, il faut lui associer des activités, les exercices, les QCM, les travaux de groupe, etc. Les scénarios pédagogiques, ce que doit faire l'enseignant pendant les séances à distance ou bien en présentiel, et les évaluations, les modalités d'évaluation. Ce sont les quatre composantes qui sont les noyaux durs autour duquel, après, vous pouvez enrichir avec d'autres choses. Le quatrième, c'est l'environnement technologique. J'imagine que vous avez déjà fait un choix pour Moodle, pour avoir une connexion Internet avec un opérateur Internet, etc. Ça, c'est au niveau de l'institution de faire le choix sur la plateforme. L'environnement, la connexion Internet, etc. Et la cinquième, c'est comment faire que tout ça fonctionne normalement. Donc, c'est la création et la mise en ligne du matériel pédagogique et en tenant compte de toutes les contraintes, la connexion Internet, les, les, les, les compétences des enseignants, s'il y a une équipe technique, s'il y a un département informatique, etc. Tout ça, c'est le cadre qui va faire en sorte que tout fonctionne normalement. Alors, on va revenir sur ces quatre éléments de l'étape 3 qui sont essentiels. Ça, c'est là où l'enseignant est engagé comme étant un élément fondamental de l'enseignement hybride ou à distance. Vous voyez ce petit schéma. Le premier, c'est les contenus. On commence toujours par un contenu scientifique de la discipline à enseigner. On fait un scénario pédagogique. Comment cette matière, je vais l'enseigner Je définis un tutorat, une façon de faire comment je vais enseigner comment va l'enseignant dispenser ce contenu et comment je vais faire l'évaluation de, de, de, de ces enseignements. Ceci nécessite un certain nombre de, de, de, de formations, des compétences de formation sur le, d'abord sur maîtriser l'environnement général de la plateforme, Moodle, je dois la maîtriser, maîtriser les techniques de conception et de structuration de cours en ligne, c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit qu'il faut vraiment faire une formation sur la conception de contenu, comment créer un cours en ligne. Ensuite, comment créer un scénario d'apprentissage. Comment faire le tutorat. Ce sont des compétences nouvelles d'accompagnement et non pas d'enseignement. Ça peut être un enseignement, mais essentiellement d'accompagnement. Et l'évaluation. Comment évaluer Il y a plusieurs façons d'évaluer aujourd'hui avec les outils à distance et en ligne. Donc, ces quatre points... On va, les, on va les, les aborder. Les règles de conception, je, je reprends rapidement mais des choses que je viens de dire, que les règles de conception, quand vous allez de, de faire un cours, on a l'habitude de prendre Word et je rédige mon cours. Voilà, grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, je mets des photos, je mets de, des liens vers Internet, etc. Et je produis un fichier PDF, un grand fichier. Alors, il est recommandé dans ce cadre-là pour l'enseignement à distance d'observer ou bien de respecter la notion de modularité. Un module, c'est une partie d'un tout. J'organise mon cours en chapitres, en séquences, en parties, en modules, etc. Ce qu'on appelle les composantes sémantiques. Vous voyez le petit schéma à droite, il y a la division, la division elle-même se divise en grains, euh, l'introduction, euh, euh, le, le, le premier chapitre, le deuxième chapitre, etc. Donc, le contenu de mon cours, il est bien identifié sous forme de parties, numérotées ou avec des puces. Ces éléments-là vont être très importants pour pouvoir les répartir sur le scénario pédagogique. Et chaque élément, l'introduction par exemple, le chapitre 1 ou la division 1, elles vont faire partie de, de fichiers physiques, comme vous voyez 1, Cours mode XML, activité moyenne XML, cours médiane XML, etc. Ce sont des fichiers à part que je peux intégrer dans, quand je construis un cours selon une logique particulière. Dans un autre cours, je peux changer l'ordre, mais en utilisant toujours la même matière. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la granularité. Le grain, comme le grain de sable, cela veut dire des petits morceaux qui ensemble vont constituer le cours lui-même. Et ça va faciliter le montage, l'assemblage pour des étudiants d'un niveau particulier. La ma même matière, je fais un assemblage pour un autre niveau. Je peux faire l'assemblage pour faire un cours plus petit, un cours plus grand, etc. Donc la granularité, la modularité vont faciliter le montage, vont faciliter la mise à jour. Si j'ai quelque chose qui a changé, je ne change que le contenu d'un seul fichier, pas le tout. Donc, c'est très important, ça. Vous, vous le verrez quand vous suivez un atelier de formation sur la conception de contenu de cours. Le deuxième élément, c'est le scénario pédagogique. Quand vous allez enseigner, soit en présentiel ou à distance, euh, généralement, on a une fiche, le fiche de déroulement de la séance, ce qu'on appelle un scénario pédagogique, dans lequel il y a les objectifs généraux, quelles sont les compétences à atteindre, quelles sont les thématiques à aborder, quels sont les types d'exercices à faire, etc. Alors, pour cela, il y a plusieurs modèles de scénarios. Ce sont des fiches, des grilles. Il y a énormément de modèles. Vous pouvez créer le vôtre, mais l'essentiel, c'est que vous mettez dans un scénario pédagogique, comment la séance va se dérouler en précisant les étapes, le temps, le, la modalité pédagogique, ce que vous faites comme enseignant, ce que l'étudiant doit faire, et quel est le résultat, et quelles sont les préparations, etc. Donc, pour ça, il n'y a pas un modèle prédéfini. Chacun va choisir un modèle propre à lui. Vous avez ici, par exemple, un premier exemple, modèle d'écriture de scénario pédagogique. Il y a l'en-tête dans laquelle il y a l'institution, il y a le, le niveau scolaire, la durée, etc. Et après, vous avez... 1, 2, 3, 4, 5, 6, nom de la séquence, objectif de la séquence, contenu de la séquence, méthode pédagogique, modalité et moyens d'apprentissage en présentiel et à distance, etc. Donc, il y a plusieurs façons de construire un, un scénario. Nous allons voir les détails sous la classe inversée avec beaucoup de, plus de précision. Le tutorat, maintenant. L'enseignant, comment il doit agir dans un cours en présentiel ou à distance le principe du tutorat, c'est d'exécuter le scénario du cours. Le scénario qui a été déjà fait, le tuteur, quand il est en présence des étudiants à distance ou en présence, il doit, il doit suivre étape par étape le scénario qui a été fait. Les idées dont le, le tuteur doit focaliser sur des activités centrées sur l'apprenant et non sur l'enseignant. Cela veut dire que toutes les activités sont faites pour que l'étudiant fasse quelque chose. Et l'enseignant l'accompagne et répond à ses questions. L'oriente s'il voit qu'il ne fait pas correctement. Il, il le motive s'il voit qu'il y a des étudiants qui sont démotivés ou qui ont abandonné. Donc ça, c'est son rôle d'accompagnateur. Et pour cela, le tuteur doit prévoir des activités de groupe ou bien des activités individuelles pour réaliser ce qu'on appelle la dynamique de groupe ou bien le, le, le parcours individualisé. Ce sont des approches pédagogiques. Donc là, veillez à ce que les étudiants travaillent par moment, ils travaillent seuls, par moment, ils travaillent en groupe. C'est très important de mettre les étudiants à travailler en groupe. Et tout ceci va se faire autour de ce qu'on appelle une pédagogie active, interactive, comme les jeux sérieux, les jeux de simulation, de rôle, la classe inversée elle-même, c'est-à-dire c'est une, une forme de pédagogie active, et non tout simplement venir là, dicter un texte ou demander aux élèves de réciter de mémoire un certain passage d'un texte. Donc, vous voyez que le tutorat est un accompagnement qui se focalise essentiellement sur la pédagogie active. L'évaluation, c'est le quatrième élément d'une classe, classe euh, euh, hybride ou bien à distance. Les formes d'évaluation, il y a l'évaluation diagnostique, évaluation formative et l'évaluation somatique. Alors, les plus courantes sont les évaluations formatives et somatiques. L'évaluation diagnostique, généralement, elle se fait juste au début. La première fois que vous êtes avec les étudiants, vous faites une petite analyse du niveau des étudiants pour voir est-ce que le niveau est élevé ou est-ce qu'il est moyen ou est-ce qu'il est bas. Donc, vous diagnostiquez le niveau scientifique général de la classe pour savoir comment vous allez vous comporter. Est-ce que vous allez très loin dans la thématique ou est-ce que vous allez doucement Ça se fait une seule fois. L'évaluation formative, c'est lorsque vous donnez la possibilité à, euh, à, à, à l'étudiant de faire euh, une auto-formation pour savoir s'il a bien compris ou non. Vous aussi, comme enseignant, vous faites une évaluation formative qui peut durer même cinq minutes, ou bien même juste une minute. Vous posez une question générale. Vous dites, est-ce que vous avez bien compris ce concept En fonction des doigts qui se lèvent, vous allez plus ou moins euh, savoir si le concept a été bien compris ou non. Donc là, c'est une évaluation qui vous informe sur le niveau de compréhension et savoir réagir. Si tout le monde a compris, vous passez. Si euh, vous voyez qu'il y a une hésitation, vous reprenez le concept, etc. L'évaluation sommative, c'est là où il y a avoir une note et un jugement. C'est vraiment une évaluation classique. Vous donnez un examen à faire pour voir si les étudiants ont bien compris et en fonction de leur compréhension, vous donnez une note. Et les mécanismes pour faire une évaluation, bien sûr, il y a énormément de choses comme le QCM le plus courant, mais il ne faut pas qu'il soit le seul. Il y a les, les techniques de rétroaction en classe, cela veut dire euh, ces, petites, ces petites réactions de l'enseignant qui corrigent une réponse ou une question mal formulée. À ce moment-là, vous êtes en interaction avec les étudiants. Ça, c'est essentiellement pour l'évaluation informative. Il y a les questions-réponses, vous posez une question oralement ou de façon écrite. Il y a les exposés il y a les projets, la réalisation de projets, il y a plusieurs mécanismes d'évaluation, soit formative, soit sommative, mais il faut le prévoir parce que c'est un, un temps pédagogique important. Euh, alors, des consignes générales, on arrive à la fin, donc finalement, c'est euh, les, les, les, les consignes générales concernant donc, le, le processus de l'hybridation, c'est un cours, est un ensemble d'unités, comme je l'ai dit tout à l'heure, de d'entités de, de, qui composent un cours entier. Chapitre 1, chapitre 2, section, leçon, chapitre, etc. Mais aussi des activités. Le contenu, il faut qu'il soit associé à une activité, un exercice sur le contenu. Euh, il faut également euh, prévoir que le cours soit divisé en, en, en, en séances. Ça dépend que si vous êtes en train de traiter une seule séance ou un cours composé de plusieurs séances. Donc, le, le, les, les unités qui composent un cours sont soit les modules, la segmentation, le contenu, soit les activités d'apprentissage, soit le horaire qui sera calculé en termes de séances. Mais comme j'ai dit au début, les objectifs, il faut focaliser sur les, les objectifs pédagogiques à atteindre. Dans une durée particulière, il faut combiner un peu ces éléments-là. Alors, l'hybridation consiste à alterner les unités d'enseignement. Une fois à présence, une fois à distance. Comme vous voyez dans ce petit schéma, la séance 1, c'est en présence. Euh, pour le groupe 1, euh, la séance 1, j'ai trois groupes, par exemple. Le groupe 1, je le prends en présence pour la séance 1. Et pour les, pour les autres, euh, le groupe 2, je le prends euh, à distance. Et le groupe 3, je le fais euh, euh, plus ou moins en modu, en, en, en, entre les deux. Ou bien dans, dans, dans une autre dans une autre salle ou bien de façon euh, synchrone ou asynchrone. Donc, à distance, synchrone, le vert, à distance, asynchrone, le, le rouge, etc. Donc, vous voyez que je peux combiner et euh, ceci dépend de comment vous jugez la séance. Quelle est la séance qui va mieux avec le face-à-face -face Quel est le contenu qui va mieux avec le, la distance et comment surtout, sur la durée, l'ensemble du cours, comment les séances en face-à-face -face et en ligne sont interdépendantes. Cela veut dire qu'il y a une suite, un fil conducteur scientifique de la matière, c'est à vous de distribuer présence, distance, présence, distance, en fonction du contenu de chaque séance, du contenu scientifique, du contenu des activités. Il y a des activités qui s'apprêtent mieux en présence, comme j'ai dit, une expérience de chimie ou une expérience médicale, c'est mieux de la faire en salle, en labo. Alors qu'un travail individuel ou une synthèse, etc., vous pouvez le donner à distance, soit individuellement, soit en groupe. Euh, vous voyez que euh, ici, par exemple, euh, que une seule séance ou un seul cours, je peux l'offrir selon des scénarios multiples. Vous voyez, c'est le même nombre de, de semaines, par exemple, j'ai 12 semaines. 12 séances ou deux séances ou deux semaines ça dépend le s pourquoi donc je fais soit de façon intermittente une fois face à face la prochaine en ligne face à face en ligne face à face en ligne c'est un choix la même matière je peux l'articuler autrement dans le deuxième scénario je fais deux séances en présentiel ensuite juste une demi séance en présentiel et l'autre moitié à distance dans la même salle cela veut dire que je ramène les étudiants en cours je leur fais en cours de deux heures, je fais une heure de présentation orale moi-même et l'autre heure, je les laisse travailler en salle, mais en utilisant une plateforme à la maison en ligne. Donc, vous voyez la façon de combiner le présentiel et la distance dans la même salle. Ce sont des montages différents. Dans la troisième, le troisième scénario, euh, les deux premières séances face à face, les deux séances d'après en ligne, les quatre séances d'après en salle, les deux séances d'après en ligne, c'est un montage que vous devez faire et chaque enseignant est libre de faire ce qu'il veut. Au début, il y a une décision de dire que 30% en présentiel, 70% à distance. Après, comment vous faire, faites la répartition de ça, vous allez le faire en fonction de votre contenu, des activités, des étudiants, de plein de choses. Et c'est vous qui décidez comment distribuer l'hybridation sur... On commence par faire un inventaire. L'inventaire avec une grille de description générale. Vous, euh, vous, faites, vous utilisez une petite matrice, comme celle-là, dans laquelle vous quantifiez le nombre, euh, les nombre de modules que vous avez dans le cours. Euh, oui, je crois qu'il y a un petit problème technique. Vous m'entendez Oui, Est-ce que, oui, est bon. est que vous... Je continue Oui, oui. D'accord, vous... très bien. Vous bien. OK. Je, Je termine, donc c'est presque terminé. Euh, oui. Comme j'ai dit, donc, vous pouvez, pour faire l'hybridation, comme j'ai dit, ça se prépare. Vous utilisez un petit tableau pour, dire, pour prendre les éléments euh, d'inventaire, grosso modo. Euh, le nombre total d'unités dans le programme, vous avez combien de chapitres, vous avez combien de parties, combien de séquences. Euh, si vous, avez, vous, vous décidez, par exemple de faire du 30% en ligne et 70% en présence, ou l'inverse, c'est vous qui décidez, euh, euh, euh, combien de séances, combien de modules, combien de ressources, combien d'activités en ligne, combien d'activités à distance, etc. Donc, vous remplissez une grille pareille et vous avez une vue globale sur l'organisation, le montage de, du processus d'hybridation de votre cours. Combien d'heures en ligne et combien d'heures en distance, combien de séances en ligne, à distance, combien de modules en ligne, combien en distance, les ressources, les activités, les évaluations. Bon, il se peut que des cases restent vides, mais l'essentiel, vous avez un inventaire de ce qui va constituer votre autre offre de formation hybride. Et à ce moment-là, vous pouvez entrer dans les détails. Et, et comme j'ai dit, généralement, c'est le nombre d'heures et le nombre de chapitres qui vont déterminer comment vous, faire, vous allez faire la répartition entre le présentiel et la distance. Donc, euh, soit, comme j'ai dit, soit vous allez utiliser l'unité de temps parce que l'administration, l'université plus ou moins fonctionne avec le modèle horaire, chaque enseignant a un certain nombre d'heures à faire ou chaque cours dans l'offre de formation, il va durer 30 heures, 50 heures, 100 heures, ou bien, euh, vous utilisez le principe des chapitres, des modules, des séquences et vous dites dans chaque séance je vais aborder un chapitre. J'ai un cours par exemple sur, je pas moi, l'industrie 4.0 dans laquelle il y a plusieurs sous-chapitres et vous dites chaque séance je vais étudier un aspect de l'industrie 4. Donc vous faites une formation que vous allez répartir sur des thèmes en rapport avec l'industrie 4 et chaque thème va durer deux heures, par exemple. Donc, vous combinez l'élément, l'unité de temps et l'unité de contenu pour répartir votre offre de formation hybride. Et à ce moment-là, vous dites ce qui va en présence et ce qui va à distance, en fonction des pourcentages que vous avez choisis, 70, 30, 50, 50, 40, 60, l'essentiel que le, le, le, la formation hybride va former 100 de l'offre de formation au biais du cours. Et vous le repartissez selon les proportions que vous avez choisies. Alors ici, juste un exemple, je termine avec quelques exemples. Euh, c'est une matrice qui simule un exemple de, de, de syllabus de six sessions. Il y a six séances, dont deux sont en ligne. Donc, j'ai un tableau et je mets séance 1, elle est face à face, je fais un, une croix, donc je sais que la séance 1 sera à, à, à, en face à face, en présentiel. Son contenu, c'est une introduction générale. Donc, je fais ramener les étudiants en salle, je, le, je fais une introduction générale d'eux du syllabus, du cours, de quoi il s'agit, etc. etc. Et je le fais sous forme de conférence. Une, une, une, une conférence dans un amphi, je parle, c'est moi qui parle, pour expliquer le thème, définir les concepts expliquer plus ou moins euh, de quoi il s'agit. Et puisque la séance d'après-séance 2 sera en ligne, à la fin de la première séance, je distribue en fin des séances les ressources et les consignes pour la prochaine séance de classe inversée puisque la séance 2 sera en ligne pour aborder le premier sujet sous forme d'une classe inversée. Donc, j'anticipe dans mon scénario pour me rappeler, parce que chaque séance, quand je vais faire la séance, je lis mon tableau et je dis, attention, à la fin de la séance 1, tu dois distribuer les ressources que les étudiants vont lire chez eux parce que la classe inversée, les étudiants ont déjà lu des choses, ils viennent en classe pour travailler. Et la séance 2, c'est à distance. Vous, vous discutez du sujet 2 je ne sais pas lequel, donc selon votre matière, dans un format de classe inversée. On va parler de ça tout à, euh, plus tard, demain. Et à la fin de la classe inversée, vous anticipez pour la séance 3, qui sera en face-à-face, -face pour discuter du sujet 2 sous forme de conférence. Vous allez refaire une conférence. Vous allez tout simplement, dans la classe inversée, d'abord rappeler au début les règles de la classe inversée, parce que, ça, c'est toujours une observation. Donc, pour la séance 2, avant de commencer la classe inversée, vous rappelez aux étudiants à distance, vous prenez 5 minutes, 10 minutes pour, vous dire, bon, pour leur dire, voilà, nous allons travailler en modèle classe inversée et voilà ce que vous êtes, ce êtes censé faire. Ils ont déjà lu la matière distribuée et vous donnez les consignes de travail pendant la, la séance 2. Et en fin de séance, vous leur donnez des lectures à faire pour vous écouter pendant la conférence que vous allez faire en séance 3. Et vous anticipez, dans la séance 4, ce sera face à face, sous forme d'exposés d'étudiants. Donc, à la fin de la conférence, vous définissez les thèmes du sujet 3. Les étudiants vont faire des exposés sur plusieurs sujets. Vous leur donnez les différents sujets. Et vous leur dites de préparer des exposés à faire pendant la séance 4. Et les étudiants vont passer en face à face, en salle présenter leur exposé. C'est une simulation, ça, bien sûr. Ça dépend de comment vous organisez ça. Mais ce tableau-là vous aide à avoir une vue globale de comment vous allez organiser votre formation hybride. Le distance, en ligne, face à face. Chaque séance, qu'est-ce qu'elle contient Quelle est la méthodologie que vous allez utiliser Et vous anticipez la séance d'après, vous la préparez, parce que parfois, il y a des choses à prévoir avant de commencer une séance. Et là, vous, avez, vous savez, c'est une feuille de route. Elle est globale, elle n'est pas détaillée, parce qu'il y a des matrices qui sont beaucoup plus détaillées comme, comme, comme on va le voir. Ici, c'est la même, mais avec une, un contenu. C'est la même. Ici, il s'agit d'introduction au comportement du consommateur et à ses stratégies marketing. Donc, l'enseignant, il a fait sa fiche. Il a 10 séances. Et pour chaque séance, il a défini en ligne ou face à face le contenu de chaque séance, la méthode, conférence, classe, classe virtuelle, conférence, classe inversée, euh, conférence discursive, classe inversée, et les, les outils qu'il va utiliser. Vous voyez ici, on a ajouté une colonne pour dire quel est l'outil technologique que je vais utiliser. Du PowerPoint, des sites web, des cours magistrales avec polycopie papier, du PowerPoint, etc. Et les observations pour qu'il se rappelle qu'est-ce qu'il doit faire pendant la séance ou pour préparer la séance d'après. Alors, une hybridation, des règles commencent à dire on va alterner la distance et la présence. Ça, je redis des choses que j'ai que résumées au début, ou je le résume maintenant. Donc, une hybridation doit être étudiée et non définie au hasard. ce que je rappelle. Donc là, je suis en train de conclure pour dire que lorsque vous faites l'hybridation, vous devez le travailler en amont. Il faut bien la préparer et non pas improviser. L'alternance entre la présence et la distance doit être guidée par des, des critères pédagogiques techniques, disciplinaire ce sont ces éléments-là qui vont vous dicter est-ce que vous faites du, de la distance ou vous ramenez les étudiants en présence. Et tout ceci doit être décrit dans un document. C'est le scénario. Et ceci fait partie du syllabus. Donc, le cours que vous allez faire, vous avez un contenu scientifique, mais également vous avez un, une, un, une partie pédagogique. Le scénario pédagogique, les que qu'on vient de voir. Et il vous appartient, bien sûr, d'étudier les caractéristiques du programme pour définir ce qui va en présence, ce qui va, ce qui va à distance. Voilà. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que va se faire un enseignement hybride qui va vous permettre d'aller plus tard vers l'organisation de classes virtuelles et des classes inversées. La classe virtuelle et la classe inversée, il y a... Une différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, demain, on va les aborder tous les deux pour plus ou moins voir les, les détails. La classe virtuelle, le mot virtuel, cest à dire ça va se faire à distance. Que Pour cela, il y a des outils, il y a des approches, il y a des méthodes. La classe inversée également peut se faire à distance, mais également peut se faire en présentiel dans la salle de classe. La différence entre les deux, c'est qu'il euh, y, y a des points communs, mais il y a des, des différences. La différence, c'est que la classe virtuelle se fait... En, à distance sans qu'il y ait une présence physique entre l'enseignant et, et l'apprenant. La classe inversée, euh, c'est un changement de pratique, mais elle peut se faire à distance, soit en présence des deux enseignants et étudiants ensemble. Euh, donc euh, voilà, donc on va aller voir. Ça va vous permettre de varier plus ou moins les approches que vous allez faire lorsque vous allez enseigner à distance surtout. Mais ça peut également impacter votre façon, comment vous enseignez une séance en salle. Ce ne sera plus l'enseignant qui entre et pendant deux heures il va parler et les étudiants qui prennent des notes. Vous pouvez même en salle donner ou orienter les étudiants vers des ressources qu'ils vont lire sur Internet et toute la séance en présentiel, vous la réservez à faire des activités et non pas de la dictée. Donc vous mettez, même dans, un, dans une petite salle, vous mettez les étudiants par deux, par trois dans des petits groupes et ils vont travailler ensemble autour d'un sujet et pendant 15 minutes, 20 minutes. Et après, il y a un représentant qui va faire un exposé du résultat qu'ils ont trouvé ensemble. Donc, il y a une première partie de travail entre trois et quatre, mais après, il y a un échange entre les résultats de tous les groupes. Et, et c'est l'approche pédagogique très, très intéressante qui permet de, de vraiment euh, euh, renforcer l'apprentissage chez les étudiants à deux niveaux. Le niveau lorsqu'ils travaillent en 3 et 4, et le niveau lorsqu'ils vont échanger le résultat du, du, du travail qu'ils ont fait. Donc, tout ceci, on va le faire. Donc Aujourd'hui, c'était uniquement pour voir l'approche hybridation. Comment est-ce qu'un cours qu'on a l'habitude de faire en présence, comment on va le repartir entre présence et distance euh, On va transformer le traditionnel pour faire plus ou moins introduire la technologie et la technologie n'est pas uniquement un outil, la technologie impose un changement de pratique et un changement de méthode de travail parce que ça a été testé que si une technologie est bien utilisée, les résultats pédagogiques dans la transmission de la connaissance et du savoir sont beaucoup plus intéressants que la méthode traditionnelle qui consiste à transmettre. Et on va voir comment, par les vers d'action de Bloom, comment plus l'étudiant est engagé dans la pratique, mieux pour lui d'apprendre et d'avoir des connaissances beaucoup plus intéressantes.